Marie Springer, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne et psychanalyste, membre de l'association lacanienne Rhône-Alpes, et vous consacrez une part importante de votre activité auprès d'adolescents en difficulté dans le cadre d'une institution rattachée à la protection de l'enfance. Oui. Ce travail vous a amené à écrire un livre récemment publié aux éditions RS qui a pour titre « Les ados, sa cause ». Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce livre, nous le présenter et déjà euh, commencer par nous dire comment vous l'avez conçu Ce livre, il est l'élaboration de plusieurs années de travail, d'écoute, d'observation et puis de paroles auprès d'adolescents qui sont effectivement placés dans la protection de l'enfance. Et alors précisément, ce titre, les ados, sa cause, pourquoi oui. ce titre Si je vous dis, qu'est-ce que c'est que de parler dans une dissymétrie des places et eh bien ces jeunes ne savent pas ce que c'est. Par le passé, ces jeunes, quand ils venaient me voir, ils me disaient « Parlez, mais pourquoi faire ?» Et puis après, euh, ils ont commencé à me dire « Mais euh, j'ai rien à vous dire. » Donc là, il y avait quelque chose qui commençait à se mettre en place du côté d'une parole. C'est-à-dire que si j'ai rien à vous dire, ça veut dire que je suppose que je pourrais avoir quelque chose à vous dire. Voilà, Mais le problème, c'est que ce n'est pas suffisant pour parler de la question du désir. Donc, il faut continuer de nous mettre au travail, du côté de l'appétit de la vie. Et l'appétit de la vie, ça passe par la parole. Dernièrement, notre président de la République a nommé un secrétaire d'État, M. Taquet, auprès de Mme Buzyn, pour réfléchir concernant la protection de l'enfance, pour améliorer la protection de l'enfance. Alors, il nous dit, je cite, « Améliorer le quotidien des enfants », confiés à la protection de l'enfance pour leur offrir un avenir. Bon, il ne s'agit pas de leur offrir un avenir, il s'agit que ce soit eux qui s'emparent de leur avenir. Et quand ils disent euh, « parler mais pourquoi faire » ou « j'ai pas envie de vous parler », bon, ça ne donne pas trop euh, cette idée qu'ils puissent concevoir un avenir. Moi ce que je pense, c'est que nous les adultes, nous nous sommes isolés du côté de la fonction euh, d'être parlant du côté de cette fonction qui fait que nous pouvons parler. Et du coup, nous en avons oublié que euh, si nous, si nous existons que si nous parlons. Alors, j'apprécie beaucoup cette idée quand vous dites euh, il ne s'agit pas de leur offrir un avenir, il s'agit que ce soit eux qui s'emparent de l'avenir, oui. parce que quand on leur offre un avenir, c'est comme... Euh, Comment dire, ce n'est que la projection du désir de l'éducateur qui rencontre l'absence de désir du côté de, de l'adolescent C'est exactement ça. Et alors ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que certaines organisations de la protection de l'enfance ne vont pas de ce côté-là. Euh, certaines organisations euh, proposent aux jeunes euh, adolescents euh, de, les, de, de, de, de les mettre dans des filières de l'handicap, de c'est-à-dire tel que la filière RQTH, c'est-à-dire mmh. une reconnaissance de travailleurs handicapés. Handicapés du désir Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. En tout cas, ce discours, il oublie que ces enfants, justement, en sont, qui sont en détresse, sont handicapés plutôt de la, cette question, comme vous dites, du désir, cette question d'une adresse à l'autre, d'un mal d'adresse et d'un mal du symbolique. Si, si je comprends bien votre idée, il en manque, il leur manque une parole qui leur permettrait de trouver leur place. Oui. Finalement, à qui s'adresse ce livre Alors, ce livre, il s'adresse à tous les travailleurs de la protection de l'enfance. Il s'adresse aux éducateurs spécialisés, il s'adresse aux moniteurs éducateurs, il s'adresse même aux politiques. C'est de leur dire ce que d'autres disent, disent déjà depuis fort longtemps, c'est que pour parler d'avenir, il faut désirer. Pour désirer, il faut être dans l'altérité, autrement dit, dans une parole qui s'adresse à l'autre, et vous semblez suggérer que c'est ce qui manque à ses enfants. Oui, ils vont toujours vers le même. D'où la violence. Hein et finalement, quelle solution proposez-vous Comment aider ces adolescents à découvrir leur place Une réponse, à mon sens, c'est le lien que l'on peut faire entre ce qu'il pourrait être du désir de l'éducateur, à faire émerger une ambition chez un adolescent en même temps qu'émerge chez lui un espace de parole, un espace de parole qui serait celui de l'éducateur. Alors voilà, parler, c'est l'idée qu'un mot pourrait en cacher un autre. Et c'est ce que j'essaye de faire dans ce livre. Je remets toujours en cause cette question avec des vignettes cliniques, avec des lectures théoriques. C'est de dire... Que ces jeunes, il faut les réinscrire dans un bain de parole. Et ça, ça ne peut pas se faire sans la parole de l'éducateur. Après cela, je peux vous dire sa cause. Merci beaucoup, Marie Springer. Je dois vous dire que j'ai vraiment apprécié l'éclairage et l'approche originale que vous apportez dans ce livre et je vous en remercie.